Salut à tous, c'est Kino et bienvenue dans ce Halo News. Nous allons très rapidement aborder la campagne, si vous ne l'avez pas terminée, je vous conseillerai de quitter la vidéo. Je ne voudrais pas être à l'origine d'un spoil qui pourrait abîmer votre expérience de jeu. Nous avons abordé le sujet de la campagne avec la vidéo Analyse et vous êtes nombreux à avoir réagi dessus. Que ce soit dans l'analyse elle-même ou par vos commentaires prouvant l'attente de DLC au niveau de la campagne. Halo Infinite est un jeu qui doit durer 10 ans. Nous l'avons remarqué grâce à son multijoueur depuis le 15 novembre et sa version bêta. Le jeu est free to play et propose donc un gros système euh, porté sur euh, une boutique, euh, un pass de combat, tout ça, on va pas y revenir dessus. Il possède des problèmes, pas mal de problèmes, mais 343 semble écouter et s'adapter au plus rapidement possible. De ce côté, de nouvelles playlists devraient être introduites au jeu rapidement dans la semaine pour correspondre aux attentes des fans. Ainsi, vous devriez pouvoir jouer en SWAT ou en chacun pour soi et trouver une playlist dédiée à l'assassin. C'est le minimum qu'on pourrait attendre concernant le multijoueur. En campagne, tout porte à croire qu'il y aura des DLC qui alimenteront le jeu. On peut penser à de nouvelles zones, des biomes qui devraient changer et diversifier le jeu. Nous nous en doutons fortement, mais une information a été dévoilée. Microsoft aurait acquis un nom de domaine du nom de Halo Endless. Endless est le terme employé dans Halo Infinite en VO pour parler des éternels pour nous français. Il semblerait donc que le prochain DLC soit porté sur eux et puisse arriver assez rapidement. Nous n'avons à l'heure actuelle aucune date de sortie, comme aucune information sur son contenu ou s'il sera payant ou non. Nous pouvons juste nous réjouir que quelque chose est déjà en train de se passer sur l'histoire de Halo et nous confirme d'une façon ou d'une autre qu'on ne devra pas attendre 6 ans pour avoir droit à la suite des aventures du Major. En attendant d'en savoir plus, je vous fais des bisous et je vous dis vive Halo